Salut à tous, euh, je m'appelle Thierry Vitelli, je suis pratiquant de taekwondo depuis maintenant euh, une quinzaine d'années. J'ai fait beaucoup de compétitions euh, techniques et euh, combats et je fais aussi quelques démonstrations euh, pour le côté aérien et spectaculaire. J'enseigne maintenant depuis quelques années et j'utilise les élastiques de Fit Martial Art depuis environ un an. Alors j'ai acheté les élastiques parce que je trouve que c'est un très bon euh, vecteur de progression. Euh, déjà, c'est pas traumatisant comparé à, aux masses par exemple qu'on peut mettre sur au niveau des, des bras ou des jambes. Et ça permet, il y a une grande variété euh, d'exercices et une large gamme de choix en termes de difficulté, euh, de dureté par rapport aux élastiques. Euh, donc ça permet de progresser sur plein de domaines et ça apporte beaucoup de choses dans les arts martiaux. Avant d'avoir les élastiques j'utilisais beaucoup les poids qu'on met au bout des euh, poignets et aussi au bout des chevilles. Mais euh, c'est très traumatisant comme, euh, comme système et en plus c'est assez limité en termes de type d'exercice. Donc euh, c'est pour ça que je me suis orienté vers les élastiques parce que ça présente une beaucoup plus grande gamme d'exercices et de, et de type de progression. Alors ce que je préfère euh, dans les élastiques, c'est que ça offre un très large choix d'exercices qui permettent de progresser dans plein de domaines euh, force, explosivité, souplesse, amplitude euh, donc c'est vraiment euh, un très bon vecteur de progression et euh, dans des domaines qui sont très importants dans, le, dans la pratique des armations alors c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer parce que euh, d'une part c'est pas traumatisant il euh, y a plusieurs niveaux de difficultés euh, dans les élastiques ce sont des produits de très bonne qualité et euh, en plus au niveau de Fit martial art, il y a un groupe privé qui permet d'échanger et d'avoir un suivi un petit peu personnalisé avec des exercices en ligne et des choses comme ça qui permettent vraiment de, aux pratiquants de pouvoir tout de suite définir le type d'exercice dont ils ont besoin par rapport à leur, à leur volonté et donc c'est quelque chose qui est, qui est quand même très important parce que ça c'est un accompagnement en plus de l'achat simple des élastiques. Moi je les utilise donc depuis un an surtout dans le cadre de la compétition technique donc euh, ça m'a permis vraiment d'améliorer mon amplitude et euh, de travailler euh, mes coups de pied techniques de manière euh, plus efficace. Et ça m'a vraiment permis de progresser sur ces aspects-là. Donc euh, c'est vraiment un très, bon, euh, un très bon outil pour euh, se perfectionner et euh, un très bon euh, support pour, euh, pour ces entraînements.